Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour une petite déballage du dimanche de la Mystery Box. Comme à chaque fois, tous les dimanches, je vous rappelle, j'achète une Mystery Box sur l'internet asiatique, bien évidemment, parce que je suis en Asie, donc c'est plus facile pour moi. J'achète une Mystery Box. On a commencé avec des box pas chères à ça, 3 euros, 5 euros, 10 euros. Là, on est sur les boxes les plus chères avant de monter encore en gamme hein, parce qu'on monte un petit peu crescendo là la box fait environ 27 euros soit 1000 bahts en monnaie locale encore une fois parce que je la commande depuis la, la Thaïlande donc je la paye en monnaie euh, locale bien évidemment c'est le taux de conversion c'est prélevé sur ma carte bleue bah. donc tous les dimanches on... on déballe une mystery box je vous rappelle cet enregistrement est enregistré le samedi ça veut dire que si le samedi à 10h vous n'avez rien à foutre vous pouvez me rejoindre sur Twitch le lien est dans la description vous cliquez sur Twitch et là on peut se voir en live c'est à dire que là il y a des gens qui sont en train de découvrir la box en live, mais on fait l'enregistrement en même temps en local, et cet enregistrement sera sur YouTube dimanche, vu que j'ai déjà fait la vignette, la description, et Sauf ce qu'il y a dans la boîte, et tout, et tout, voilà. Bon, je remercie les quatre personnes qui sont là, si vous voulez m'aider euh, dans ce déballage de la box, à me dire, bah, par exemple, en fonction de ce qu'il y a dedans, quelle est la valeur des produits, par exemple Encore une fois, voilà, j'ai pas dessous parce que là dessous il y a mon adresse et tout. Voilà, après c'est justement pour mettre la boîte comme ça. En même temps, euh, l'adresse est sous la boîte parce que on voit bien. On est bien là, on a bien le dessus de la boîte. Euh, Express You Online Business. avec tout ça, mon pote. Bon, ah, bravo, 5 en ligne. D'ailleurs, je remercie euh, tous les Twitchers qui m'ont rejoint sur Twitch. Je vous rappelle, tous les enregistrements que je fais, bah, tous, la plupart que je fais pour GLG vidéo, je les fais également en live. Que, bah, on, peut, on peut les regarder en live, on fait l'enregistrement et tout. Vous participez un peu au truc, hein, voilà. Vous êtes 99. Voilà. Je vous parlerai de la peut-être la surprise de demain, à la fin de, de l'émission, euh, ce qu'on pourrait faire. Parce qu'on est bientôt à 100 abos, 100 followers, et je pense que 100 followers, ça se fait. En me hey, c'est nul, c'est que 100... Bah ouais, mais enfin bon, ouais. le mec, qui vient de commencer qu'on a 5, et il dit, hey, ce mec en a 100, c'est beaucoup plus. Après, je suis bien sûr, il y en a qui en ont 10 000, mais... Oh, oh, oh regarde <rire> Tu vois un peu ou pas Alors, la boîte est grosse, Est-ce qu'il y a... Attends, D'ailleurs, est-ce qu'il y a un truc plein de trucs <rire> il y a plein de trucs bon il y a plein de trucs allez c'est bien je le sens bien j'attends bien cette boîte bon on va commencer par le truc le plus gros pas te spoiler non, je me spoil pas non plus je referme la boîte c'est quoi on dirait une enceinte euh, bluetooth oh, il y a un micro attends, attends je mets ça sur le côté là c'est pas, pas mal ça 30 balles je vous rappelle 3, 27, 27 balles la boîte alors après, j'imagine bien que ça doit pas valoir, euh, ça doit pas valoir 200 euros. Alors s'il y en a qui sont en même temps là et qui disent tiens, euh, vous pouvez regarder sur internet, ça s'appelle le DCO XO 26 Voilà. Si vous pouvez regarder vite fait sur internet et éventuellement dans les commentaires me dire le prix de ce produit-là, comme ça on saura déjà si on a fait une bonne affaire ou pas. C'est pas un truc de clochard pour aller tenter, se... euh... on dirait un truc avec un micro là. C'est, on dirait un truc de karaoké. C'est pour, pour jouer le clodo là. Ah ouais, mais reconversion professionnelle. Moi je vais aller chanter. Euh, ah ouais, le soleil vient de se lever. Puis y a un bloc, ils vont me reconnaître. Ils vont dire oh, Ah mais non, mais c'est des GG. L'ami du petit-déjeuner, je suis pas sûr que. Bon. Alors. Ah ouais, ça va. Ça va, ça va. C'est une enceinte Bluetooth. D'accord. Je vais mettre ça là. Là-dedans, il y a quoi C'est ça? Là, il y a bien un micro. Hein. Il y a bien un micro. Là, il y a bien un micro. Ouais, ça. Oh putain, ouais, regarde, il y a la lanière, pour se la mettre autour du cou. Ici, donc je peux mettre autour du cou. Et je peux aller chanter. Il y a un jack euh, Jack. Et ça, c'est un euh, micro USB. Putain la C'est trop bien. <rire> j'aurais jamais eu l'idée j'aurais jamais eu l'idée d'acheter ça enfin bon c'est pas grave après bon est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de vois, un peu bon et l'enceinte j'ai attends, attends. un peu le bordel hein, je suis désolé mais ça. bon la lanière je vais pas, pas mettre ça autour du cou et après voilà tu mets un micro avec une grosse prix de jack et moi euh, attends 38 euros ok 38 euros Putain, ça vaut le coup, hein J'ai payé, payé 27 balles la boîte. Ah bah déjà, ouais, bah après, bon, j'imagine, ça ne doit pas leur coûter autant. Euh, Bluetooth. Alors, Bluetooth... Euh, XO Edge 26. Vous les voyez C'est pas super lourd en même temps, hein Mais il y a le micro. Il y a quand même le micro... Euh... Et alors Un appairage C'est un autocollant qui se décolle déjà. On enfin, va faut dire, ça fait pas... Ah, ça y est Ok. Alors, on va essayer musique euh, no copyright, bien évidemment. Sinon, je vais me faire défoncer par YouTube. Euh, alors, attends. Euh, je vous mets un peu de musique, comme ça, on va l'écouter. Joachim, parce que là, il y a une question où vous, vous dites, mais attends, mais c'est quoi le son Joachim carut Dream. Voilà. No copyright, hein, bien évidemment. Ici. Ok, un peu de pub, bien évidemment. Oh. Allez, je fais voir un peu Ça va, y a fond les ballons là. Hein. Oh. Oh. oh, oh, oh. <rire> là, c'est trop. Là, c'est beaucoup trop. Ouais. Est-ce qu'il essaierait, est qu essaierait pas de brancher le micro Qu'est-ce qui va se passer si bon Il est où Dans ton cul tout, tout, tout. Le soleil vient de se lever On est heureux de... De retrouver l'ami du petit-déjeuner L'ami GLG Voilà, voilà, regarde Ça <rire> Ça et ma petite lanière, regarde sur le côté, regarde. Putain, c'est bon, je vais aller là. Reconversion professionnelle. Ah, regarde. Regarde, mais putain, mais... Euh... Alors, attends. Je vais l'ouvrir un peu. Je suis désolé, hein, je fais le con, mais en même temps, je suis là pour ça. Le soleil vient <rire> Mesdames et mesdames je prends les petits restaurants, la monnaie, une petite cigarette, même petit si je fume pas, je vais vous prendre un paquet. Non, mais écoute, euh, voilà quoi. Bon, je suis pas convaincu que... Alors, arrêtons un peu le carnage. Arrêtons un peu le carnage Bon, ben, bah... Bon, bah... je sais plus quoi dire. Je suis désolé, j'en ferme, mais bon, no j'ai je... pas, dites-moi, 38 euros sur Internet, quand même, hein euh... Merci à Cyril Jamias. Première fois sur le chat d'un spectateur. Bah écoute, merci d'être passé. Ça fait plaisir. Je. C'est pas. T'es d'accord que c'est pas le genre de truc que j'achèterais. L'enceinte Bluetooth n'est pas d'une qualité incroyable. Mais ça a le mérite d'être assez euh, hétéroclite. Je veux dire, là, il y quand même le micro, l'enceinte Bluetooth. Nananana. Nanana. Voilà. Et hey, rega hey, hey, hey. regardez, bande de mauvaises langues que vous êtes. Il y a quand même l'entrée micro. <rire> elle a quand même un lecteur de carte SD pour pouvoir mettre la musique de l'ami du petit déjeuner, ok Elle a quand même une entrée USB et une entrée auxiliaire. Non, je suis désolé, mais elle est quand même mieux fournie certaines enceintes. J'ai une enceinte Sony, à je sais plus combien là. Elle est pas la de connectique que ça. Ouais, c'est pas. Je sais pas. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez. Je suis presque fan. Je suis presque fan de, du micro, de tout, de karaoké. Je vais l'envoyer à votre prod, hein, comme ça, pour faire... Euh, comme ils cherchent des trucs pour le karaoké, euh, le mode portable, clochard, SDF. Des... Voilà. Non, mais bon, euh, reconversion professionnelle. Bon, c'était le premier. Je pense que, juste avec le premier, on a... Euh... Il y en a combien attends, attends, attends, attends. Je vais vous dire combien il y en a, attends. Là, il n'y a rien. Attends, là, là, il y a un. OK, un. Là, il y a deux. Comme ça, c'est petit, ça. Là, c'est quoi Là il y a 3. Mmh. Là il y a 4. Ok. Ok, quatre. 4 okay. et celui qu'on vient de faire, donc ça fait le cinquième. Allez Suivant Alors, euh, DVP musique. Bref. Bref. Un casque filière, quoi, en gros. Je vais essayer de pas me couper un doigt c'est très bien pour l'audience. Bon, si notre, euh, notre sponsor du jour, j'allais dire, non, si tu peux regarder sur internet combien ça vaut. Ça s'appelle un DVIP G40. Voilà, DVIP G40, ça doit être un petit casque filaire. Ça, ça vaut, ça doit valoir 10 balles. Quoi qu'il y en même temps, ça vaut déjà 10 balles. Non, ça doit valoir moins que ça. Oui, c'est un petit casque filaire, tu vois, euh, sans l'attention. Il n'y a vraiment rien. Putain, la, la boîte est, la boîte est, regarde, et la boîte est calée, regarde. Regarde, <rire> elle est, euh, Ça, c'est pas du pauvre... C'est plastique, d'accord C'est pas du plastique. Mais... Euh, regarde. Bon, je mets ça là-dedans. Ok. Très bien. Et... Euh, pas mal. Écoute, bon, ça reste un petit casque intra. Il n'y a pas de coussinet, rien, tu vois. C'est vraiment... Euh, voilà. T'as ça, tu te démerdes quoi. En même temps, bon, ça prouve que c'est neuf. C'est déjà une bonne chose, c'est que on voit que c'était neuf puisque. Euh, euh, Puisqu'il y avait encore le cellophane dessus, même si c'est pas très compliqué à faire. Alors, il y avait un petit lac qui Candidat suivant. Miss Dior. <rire> c'est un échantillon de parfum. C'est vrai. Blowing. Blowing bouquet quoi et <rire> hey, Dior, je... c'est pas moi regarde regarde. Bien marqué Dior là ok bon euh... alors comment ça chauffe bon, moi je dirais du parfum oh, ça se trouve c'est échantillon de parfum tu sais, ne... ne pas vendre n'est pas à vendre on peut faire un cadeau on n'est pas le droit de le vendre bon alors mizior oh, Ça tombe bien ce soir j'ai une soirée cure et moustache non, je déconne. Euh, Oula oh Tout le monde est parti Tout le monde est parti en ligne Ça vous amuse pas Bah tant pis. Tant pis pour vous. Euh, misior. Oh, C'est parfum. C'est parfum pour de la meuf. Putain, euh, j'ai euh, euh, oublié de virer ma coutille là, sur, avec le truc, là. Parce que la dernière fois, déjà... Mmh, oui, ça doit être un à mon avis. Toi, c'est ça, doit être échantillon échantillons, toi de parfum qu'on trouve dans les parfumeries. Ne pas vendre, ne surtout pas vendre, mais euh... donner, donner, donner, c'est donner, Faut prendre c'est voler. Non, personne va me le reprendre. Le truc, personne en veut de ça. Je ne trouve bien donner à quelqu'un J'ai tout donné à la copine de mon pote à deux gens et tous les produits de beauté. T'es trop contente, oh, c'est trop bien de Corée, tout truc. Pour moi, c'est pas grand-chose. Bon, il me reste euh, deux colis. Non ouais, il n'en reste que deux. Bon, allez, on commence par celui-là. Un câble USB... Euh, micro... Putain, micro USB. Le problème, c'est micro USB. Micro USB, euh, plus personne n'utilise la micro USB aujourd'hui. Bah, en même temps. Ah bah si, mon enceinte euh, SDF, là, elle est bien en micro USB, on est d'accord Bon alors, oui, oh, il est pas mal. Il est pas mal en fait. Oui, bah après, non euh... pas pas on va rien révolutionner, on est d'accord. Mais euh, c'est un câble micro USB. Bon bah écoute, vous prenez le, vous prenez le total. Hein <rire> c'est plus personne et plus que moi et plus deux en ligne. Deux c'est pas mal. Les deux qui sont là, vous pouvez, euh, si vous pouvez regarder sur internet me dire la valeur totale euh, de ce boîtier surprise et on va faire la dernière. Pas mal, pas mal, pas mal. Regarde, je vais voir qu'il n'y a plus rien. Là, voilà. je vais mettre la boîte ici. Alors, ça, Baseus. Base Baseus, c'est quoi L'idée, c'est quoi Air -fraîcheur. Ah Air fraîcheur. Air fraîcheur. Air fraîcheur. C'est rarement bien sûr. Attends, je vais essayer de l'ouvrir dans le défoncer. un purificateur d'air le plus compliqué c'est de pas me couper un doigt à chaque fois alors plus de alors plus de viewers ok 21 minutes ah, mais on est monté à 5 tout à l'heure je sais pas ce qui s'est passé les gens leur peu plus c'est mercredi matin c'est samedi matin les gens ils ont regardé ça doit pas être des abonnés euh, de la chaîne ils sont tombés là dessus ils ont dit oh là c'est quoi ça c'est quoi ce mystery euh, mystery package qu'est ce qu'il a reçu le mec et euh gros suspect. C'est vraiment le gros suspense. Ok. Donc, il n'y a pas de pile rien du tout, quoi. <rire> non, il n'y a pas de... C'est quoi, ça Alors, ça, c'est des... Ça a l'air compliqué, hein Ça a l'air compliqué. Ah, t'as mis les lunettes. Tiens, on hein. Alors... Truc, truc. Donc, ça, truc, tu l'ouvres. Ah, ah c'est du sang bon. C'est pour que ça sent. Avec l'éclairage. C'est pour que ça semble bon la Chine. Tu le dévisse, regarde comme ça. Merde. Je peux voir comment ça marche. Hein. Comme ça, vous me, vous m'emmerderez plus. Hein. Vous aurez appris un truc aujourd'hui. Alors. Ah, d'accord. Donc, ça, tu ouvres, d'accord. Ensuite, tu ouvres un, un sachet mystère. Alors, tu as le choix entre euh, Orange Fragrance élégance lemon flavor et euh, orange flagrance alors comme j'ai deux orange flagrance mais mettre un orange flagrance voilà c'est du euh... ouais ouais étais bien c'est bien ce que tu es en train de te dire c'est que c'est quand même bien du métal euh... de la de l'aluminium ouais pas mal bon alors orange flagrance ainsi avec ça je chope pas le co vide je vais mettre ça là dessus donc tu lui mets la rondelle. Ouais, c'est esprit. Esprit, je vais remettre mes lunettes, je suis désolé, il y a un éclairage là. Vous où... n'en rendez pas compte, mais euh... c'est les illuminations de Lyon. Hein. Ah bah ben ouais, mais Lyon, la... merci à la Vierge qui a quand même vaincu euh, la peste, je crois. Alors. Alors tu mets un coup comme ça, ouais, fais moi Ok. Ah ouais. Ça, ça doit être pour. Euh... Non, ouais, non, ça, ça, ça, on doit le fermer après. Et ça, ça doit être ça pour diffuser l'odeur. Ok. D'accord. Ouais, bah écoute. Après, c'est pas comme si c'était cadeau, mais. Voilà. Bon, c'est bien. C'est bien, je suis assez content. Attendez, range un peu mon bordel là. Hop là, hop hop hop hop hop hop hop hop Bon, bah, ce truc que je vais garder, à mon avis, ça, voilà. C'est bien pour mon bureau là. Ça va sentir un peu le, la petite fille négligée. Ça va être bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, notre mystery box du dimanche. Avant d'en entele l'enregistrement et de rester avec ceux qui sont là en live. Mais bon, comme chaque commentaires, à mon avis, ça va être vite fait. <rire> Plus y a personne. On va être tranquille. Voilà. Bon, euh, qu'est-ce qu'on a eu dans notre mystery box du dimanche Donc, on a eu de mieux en mieux pas enfin de du mieux au truc. on a eu une petite enceinte euh, Bluetooth avec micro mine de rien où tu peux euh, regarde tu mets là et tu peux voilà et tu peux faire des soirées incroyables c'est trop bien voilà. ça et tu peux mettre de la musique et quelque part tu peux chanter par dessus et l'emmener avec toi et demander de l'argent aux gens et voilà nouvelle vocation et... mais euh, pas mal en même temps parce qu'il y a toutes les entrées derrière comme de la micro USB un USB un, un jack et tout euh mal. V 27 balles. Hein, je rappelle le package complet, donc c'était pas non plus un petit casque filaire. Euh... Je veux dire, quand bien même, ça vaudrait que 5 euros, 10 euros. Je pas que 5 euros, parce que quand même un casque filaire. Ça vaut quand même un euh... casque filaire. C'est euh... Micus Mi French. Micus French. Première fois sur le chat. Et eh ben, écoute, bonjour à toi. Bonjour à toi, euh, Micus French. Donc, dans notre mystery box du dimanche, on avait cette petite enceinte, euh, <rire> machin. ce petit 4, ça, tout euh, à l'heure, quelqu'un m'a dit que ça valait 38 euros sur Internet, quand même. <rire> quand même. <rire> c'est quand, quand même pas donné. Pour un package, j'ai payé 27 balles, j'ai l'impression d'en faire une bonne affaire, tout de suite, là. Après, euh, ça ne sert strictement à rien. Il y avait des petits écouteurs euh, filaires. Pas de, de ouf, mais pas mal. J'avais un petit parfum euh, Dior, Miss Dior. Et ce qui est bien, c'est que... Euh... Made France, c'est tellement petit et truc que ça, c'est un échantillon. Souvent dans les dans les boutiques de parfums et tout, ils donnent des petits. Euh... J'ai retrouvé le prix de rien. <rire> ah, merci euh... Mike. C'est quoi, c'est ça, Mike? Mike Do, le prix de rien, besoin de rien, vit... Bah attends, attends, on va le faire, on va le faire tous ensemble. Euh... Regarde, quand tu sais pas faire, regarde, tu fais comme moi. Tu ouvres. Euh... AliExpress, d'accord Ça, tu peux y arriver. Trouve AliExpress. Tu mets en haut l'application, tu mets photo. Ok Ici, tu prends en photo le produit. Comme ça. Tac. Tu attends qu'il cherche. Et bim, tu as un prix euh... 14 euros. Alors, nanana, haut-parleur sans fil. Euh... Non, c'est pas celui-là. Celui-là 31 euros. Ah, regarde 31 euros, celui-là. Donc, vous notez, hein, dans les commentaires. 31 euros, celui-là. Eh ben, eh, hey, 31 euros sur AliExpress. Franchement, ça ne vaut pas. Non, 30 euros, ouais, 31 euros. J'ai payé 27 le trou. 31 euros, franchement, ça va. Vous notez C'est bon On continue. Donc, 31. C'est sûr que vous ne notez pas. Faut Il faut qu'il y en ait un qui mette dans les commentaires. 31, sinon après, j'ai oublié. Celui-là, euh, ici... Tac. Alors, DVIP euh, JBL Amtex Rock Tiger euh, Xiaomi. Hum, cette marque n'existe pas. En ouais, même temps, on en trouve à 2 euros hein. 1/2 1 euro. et voir si on cherche sur AliExpress euh... euh, DVIP G40 31. Ah, merci. Hein. <rire> ah bah Heureusement, hein. Putain, heureusement, vous m'aidez. Hein. Euh, DVIP, euh... bon, il n'y a pas. D'accord. Bon, celui-là, on est d'accord, il n'y a pas. Bon, ça ne doit pas valoir plus de 2-3 euros. Bon, bon, bon, ça va. Bon Le parfum Christian Dior, par contre, euh, je sais pas. Là, euh, c'est échantillon gratuit, ne peut pas être vendu. Donc, euh, c'est pas le, le but. Le câble. Putain, la vache. L'oignon. L'oignon. L'oignon. Fais voir. Câble l'ogno. câble l'oignon, <rire> j'ai tout trouvé ça, oh là là, rien du tout, euh, 36 cm, comme, comme, comme, euh, comme 30 cm plus 6 cm, quoi. bon le câble oignon ça doit pas valoir grand chose, 31 plus 3, <rire> merci beaucoup, <rire> merci beaucoup, euh, alors attends, ça c'est quoi, c'est l'oignon, l'oignon, ok, il euh, n'y a pas une référence là USB mi CO2. Euh, tu vois, regarde, USB mi CO2. Et je ne retrouve rien, d'accord Bon, l'USB, euh, l'ogno, c'est bien l'ogno, tu vois oh, C'est ça. Euh, l'ogno, hop, ici, l'ogno, rien du tout. Bon après un câble micro USB, on est d'accord, ça ne va pas valoir plus de 2 de ou 3 balles. Ça, Baseus. à ah, ça, Baseus, ça doit valoir... C'est euh, pas grand-chose, on est d'accord. Et voir, attends, ici, on reprend... Ça, c'est étonnant. Hein. Alors... <rire> bon, on est d'accord, on ne retrouve rien. Il euh, n'y a pas un prix là-dessus 790 à l'heure des débats 790 bats, natural naturel peux pas être donné cette cochonnerie là en métal et tout bon j'ai beau là voilà. bon après on saura pas on pas moi j'ai pas l'impression d'avoir fait de mauvaises affaires vous me direz en commentaire voilà. pour 27 euros j'ai eu l'enceinte bluetooth haut parleur et tout un petite bouteille de parfum échantillon gratuit ne pas vendre ne peut pas être commercialisé un câble micro usb des écouteurs euh, pas chers. Et euh, un truc fragrance qui permettra de, de devenir mon nouvel ustensile sextoy du bureau. C'est-à-dire que je pourrais le mettre là-dessus. Ah, ça sent un... mmh, Ah ouais, regarde ça Regarde, mets ton nez. Mets ton nez devant l'écran. Regarde. Non, mais ça marche pas. <rire> T'es con. <rire> ah, tu posé la question, quand même. Ah, peut-être, mais, <rire> mais non. Bon, ben voilà. <rire> voilà ce que j'avais dans la mystery box du jour. 31 plus 3 plus 3. Ouais, 31 plus 3 plus 3 plus... Ça, si dit, ça vaut 800 bahts, ça fait 20, 20 euros, quand même. C'est un Baseus, on peut trouver. Comment il s'appelle Baseus Nature Fragrance. attends. Attends, attends. Euh, ici. Bah, ça doit être cher, ça. Baseus. Bah, Baseus. Bah, nature. Natu, natural. Il faut que je le mette en anglais. Natural. Pragrance. J'écris comme un cochon. Pragrance. Hein. Alors, basus, natural fragrance, image, shopping. Shopping, shopping, shopping, shopping. Putain, plus de produits chimiques jusque là. Il n'y a pas, hein. Putain, c'est nul. Bon, il peut-être se retrouver. Ça doit pas être donné, parce que c'est de l'aluminium de, de métal. Baseuse quand même. Oui, c'est ça. Oui, c'est quand même de la marque. Hein. Enfin, c'est une bonne petite marque. Euh.. euh... USB l'oignon, <rire> non USB micro USB euh, sur des vieilles fiches produits Ali le diffuseur on le trouvait à 18 dollars mais toutes les fiches sont enlevées ah bah ouais ouais non mais il y a un petit autocollant il y a là dessus pour pouvoir le magnétiser euh... <rire> sur le front oui non mais ça devait. non parce que comme c'est en fait ça devait surtout pas se vendre 1 le problème c'est euh... Un peu le lec motif des, des fabricants et tout, c'est-à-dire qu'ils aiment bien de vendre un machin, mais les, les recharges, tu es obligé de prendre les leurs. Donc après, comme ça, ils sont sûrs, comme les imprimantes, ils vendent le truc pas cher, mais ils sont ensuite de vendre les recharges. Là, il y a quand même ça, plus 18. Ouais, donc en même temps, bah, j'ai fait voilà. Si ça, ça vaut 33, ça, ça on va dire que ça volait quand même au moins 10 balles. Moi, je dis au moins 10 balles, ça voilà, parce que c'est quand même de l'aluminium, c'est joli et tout. Et déjà 33 plus ça, on avait dit plus 3, 36, plus ça au moins 39, j au moins pour 40 balles et l'échantillon gratuit de parfum à ne pas vendre, <rire> mais c'est cadeau. Je veux dire, Alex, ah c'est fait chier, et il a réussi à gratter un petit bout de parfum, il se dit, je me dans le colis, il sera content. Mais moi, je me rappelle, ma mère faisait la, boute la collection des, des mini-bouteilles de parfum, et euh, comme dans les parfumeries, on n'en trouve quasiment pas, et ben sur le marché de l'occasion, ça coûte une blinde. <rire> tu veux des petites bouteilles comme ça, c'est la misère à trouver, et les mecs qui les vendent, ils se gavent. Même s'il a marqué que toi, il ne faut pas les vendre, mais il ne te donne pas non plus, tu vois. Voilà. Donc, ben, je trouve que la boîte. Bon, il n'y a plus de bouteille de parfum. Non, elle est tombée sur du. J'avais un tapis, bien sûr. Bon, ben moi, je trouve que j'ai fait une bonne affaire aujourd'hui. Ça change un petit peu. <rire> ah! Ouais, bon, allez, on va mettre ça là, ici. Moi, je suis assez content de cette mystery box. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'était bien, pas bien On va arrêter ici l'enregistrement de la vidéo YouTube qui sera en ligne demain, bien évidemment. Sur les autres, si vous intéresse, on, on reste, bien évidemment, après l'enregistrement. C'est-à-dire que l'enregistrement, je l'arrête, mais je reste avec vous ici pour qu'on puisse passer un petit moment ensemble. Si vous avez des questions, des remarques, je vais lire tous vos commentaires. Voilà, si vous avez des suggestions et tout. Et je vous parlerai du challenge. Ah bah oui, on va en parler de ça Si et seulement si on fait, on est à 99 followers sur Twitch, qui n'est pas beaucoup, mais pas peu non plus, si on fait les 100 followers, on se retrouve demain. J'ai reçu un autre colis aujourd'hui. alors ça moi, je sais ce que c'est, parce que j'ai le numéro de tracking. Je sais quelle marque. On se ferait un petit déballage demain à... Euh, donc demain, c'est dimanche. Le, je ne sais pas que c'est la journée ici, parce que 4h de l'après-midi, ça ne marche pas. Ça serait 16h. On se donne rendez-vous dimanche. Si on fait 100 followers sur Twitch ce qui paraît facile, il n'y en a qu'un, parce qu'au pire, aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore, bah vous pouvez, et sinon, bah, quand vous avez regardé la vidéo sur YouTube, vous dites, ah, ça peut-être le coup d'y aller, si on fait les 100 followers sur Twitch, on se retrouve dimanche à 16h, donc 16h France, donc 22h pour moi, pour le déballage, de ce produit-là, donc en mode enregistrement, comme à chaque fois. Et ensuite, on arrête l'enregistrement et on se fait une mode super fac, super truc et tout. Et voilà, on peut passer un bon moment. Voilà. Donc, on arrête l'enregistrement YouTube ici et je vous retrouve sur Twitch dans 30 secondes. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. C'est à tous une bonne journée, un bon dimanche. N'oublie pas d'aller abonné sur Twitch. Ça sera quand même plutôt sympathique. Moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et donne rendez-vous. Peut-être ce soir. On verra. Bye bye.